Donc, on reste encore dans le, dans le screening et je vais vous parler de cet article publié récemment dans circulation euh, fin novembre sur le screening des cardiopathies euh, amyloïdes à chez les patients porteurs d'un trouble du rythme atrial. Alors, la présentation, du, le, le, le format de l'article est un petit peu particulier. Ce n'est pas un article complet, c'est un, un, une « research letter », mais ça m'a paru suffisamment intéressant pour qu'on s'y intéresse un petit peu. Alors, rapidement, euh, les cardiopathies amyloïdes, vous savez déjà, ça touche tous les tissus. Ça touche le péricarde, le myocarde, euh, les valves et tout ce qui contribue à faire l'excitation et la conduction de l'infu dans les cellules cardiaques. Et ça, on sait que ça a des implications pour le traitement, pour le pronostic, mais aussi pour le diagnostic et en particulier dans dans, dans l'évaluation de la valeur de ces associations en tant que signaux d'alerte alors quand on regarde ce qui a été déjà fait euh, euh, on a quelques associations de cardiopathie amyloïde avec d'autres d'autres choses telles que l'insuffisance cardiaque à, fond, à fraction d'éjection préservée et là on sait que la présence d'une cardiopathie amyloïde chez ces patients varie euh, euh, globalement. il est de, de, de, de, de 10-13 euh, On a également cette évaluation euh, chez les patients porteurs d'une sténose Et là, les chiffres qu'on a sont entre 8 et, et 16 euh, Récemment, je crois qu'au Masterclass, Cariou euh, nous a présenté ce papier sur euh, la fréquence des cardiopathies amyloïdes dans l'insuffisance mitrale. Et là, on trouve des choses qui ressemblent un petit peu à la fréquence des cardiopathies amyloïdes chez les sténozoortiques et on en arrive à ce qu'on sait de la fibrillation atriale dans les cardiopathies amyloïdes. Alors, ce qui est déjà bien connu, c'est que la FA est fréquente chez les patients porteurs d'une cardiopathie amyloïde, avec des chiffres 15%, c'est un peu l'exception, mais plus généralement, dans les, papiers dans, dans, dans, dans les papiers qui ont travaillé sur le sujet, c'est quasiment un patient sur deux. Donc, un patient sur deux porteurs d'une cardiopathie amyloïde euh, et en fibrillation atriale ou à présenter un épisode de fibrillation euh, atriale. Euh, ce qu'on ne sait pas en revanche, c'est quelle est la fréquence des cardiopathies amyloïdes chez les gens qui présentent une fibrillation auriculaire. Et c'est le travail, c'est la question à laquelle ont essayé de, de répondre euh, les auteurs de ce papier. Euh, c'est un travail qui a été réalisé dans, la, dans le nord-ouest américain, dans l'Oregon. Leur critère d'inclusion, c'était Outre la présence d'une fibrillation atriale et d'un futère, un âge supérieur à 60 ans et la présence d'une hypertrophie ventriculaire gauche avec deux phases. Dans la première, ils ont pris un cutoff relativement large de plus de 12 mm et dans une deuxième phase, ils ont pris un critère un petit peu plus restrictif avec un cutoff de 15 mm d'épaisseur pariétale. Pour les Critères d'exclusion, rien de bien particulier. Pour dans l'évaluation qu'ils ont proposé, les patients qui répondaient aux critères d'inclusion et d'exclusion ont bénéficié, s'ils étaient d'accord, de la réalisation d'une scintigraphie au pyrophosphate marqué au technétium, et en cas de positivité. Euh, on leur recherchait euh, la présence d'une anomalie euh, monoclonale alors ce qu'ils ont fait c'est que dans la phase 1, encore une fois cut de 12 mm d'épaisseur pour les, la, la, la, la paroi du ventricule gauche ils ont screené euh, 800 patients euh, parmi ces 800 patients 95 présentaient les critères d'inclusion et d'exclusion et 58 parmi ces 95 patients ont pu réaliser une scintigraphie osseuse. Dans la phase 2, 806 patients éligibles, 11 critères d'inclusion et d'exclusion rencontrés et seulement 7, bénéficieront, 7 sur 11 bénéficieront de la scintigraphie. Alors, voilà les caractéristiques des patients. J'ai juste flashé là ce, ce qui me paraissait intéressant dans la présence d'un autre signal d'alerte à, à type de canal de syndrome canalaire ou de neuropathie périphérique. Là, on voit que la fraction ventriculaire gauche était relativement correcte et puis surtout que l'épaisseur pariétale était voisine de 13 mm en moyenne. Voilà les résultats. Là aussi, ça va aller vite. Phase 1, 800 patients screenés, 58 ont bénéficié d'une scintigraphie et seulement un patient dépisté d'une cardiopathie amyloïde. Dans la deuxième phase, avec un cut plus restrictif de 15 mm, là le résultat est encore plus flagrant. 806 patients screenés, 11 avec une épaisseur septale paritale supérieure à 15 mm, aucun patient euh, dépisté. Et donc, du coup, les auteurs concluent qu'on ben, a fait un gros travail, on a screené 1600 patients, phase 1, phase 2, et tout ceci a, nous, a, nous a permis euh, de euh, dépister un seul patient présentant une cardiopathie amyloïde à transthyrétine. Et très justement, ils concluent que même si la FA est un vrai problème, fréquent chez les cardiopathies amyloïdes, en revanche, euh, screener les cardiopathies amyloïdes chez les patients porteurs d'une FA ou d'un flûteur atrial n'est pas très, euh, pas très euh, euh, logique, on va dire. Alors, euh, dans la discussion, euh, ils, ils attribuent cette, cette association euh, fibrillation atriale et, et euh, hypertrophie ventriculaire à gauche à des situations très particulières, à type d'hypertension, de symptômes d'apnée du sommeil et d'insuffisance de, de, rénale, et pas tant que ça à une cardiopathie euh, amyloïde. Euh, après, il se pose la question de la sensibilité, de la scintigraphie osseuse qu'ils ont, Qu'ils ont utilisé. Et puis surtout, ils insistent sur le fait que ça a été réalisé, le travail a été réalisé dans une population à prédominance blanche, ce que moi je traduis en population ou à zone de, de, de non-endémie d'un variant pathologique de la transthyrétine. J'ai essayé de regarder si, cette, si le résultat, le, le chiffre obtenu était, euh, était vraisemblable, euh, en me basant un petit peu sur le travail de, de multicentrique français présenté par Thibaut Dami. Euh, globalement, euh, on va dire qu'à partir des projections de ce qu'obtenu euh, la cohorte française, on a des chiffres un petit peu plus importants. C'est-à-dire que sur les, les, les 78 patients screenés euh, chez eux, on devrait obtenir euh, 4 patients si on tient compte uniquement de l'hypertrophie ventriculaire euh, et 5 patients si on tient compte de l'association euh, à fibrillation atriale ou flutère. Mais ceci étant, les populations sont radicalement différentes, avec ici euh, ne serait-ce que cette valeur d'épaisseur pariétale qui est à 18 mm. Et je rappelle que dans leur travail, ils avaient trouvé euh, une épaisseur moyenne à 13 mm. Donc, c'est des stades d'hypertrophie ventriculaire gauche beaucoup plus avancés. Et donc, ce qu'on peut retenir comme euh, message euh, de ce travail, euh, qui a le mérite de faire le point sur, ce que, sur la présence des cardiopathies amyloïdes chez les patients euh, présentant un, un flutter ou une fibrillation atriale, c'est que clairement la fibrillation atriale, le flutter atrial ne constitue pas vraiment un signal d'alerte d'une cardiopathie amyloïde. Euh, même et, et du coup, bah, la cardiopathie amyloïde devrait être recherchée chez les patients qui présentent d'autres d'autres critères d'alerte. Après, il me semble que cette étude devrait être euh, euh, Soit répliqué dans des zones de non-endémie de variants pathologiques et encore plus dans des zones d'endémie d'un de, de variant pathologique. Et puis, bien entendu, ils ont attaqué le rythme, les troubles du rythme avec le flutter et la fibrillation auriculaire. Je pense qu'il faut aussi, à un moment ou un autre, s'attacher à définir la valeur red flag ou signal d'alerte des troubles de la conduction intracardiaque. Je pense que c'était la dernière diapositive. Voilà, c'est ma dernière diapositive. Merci, Josina. Bravo pour le délai. Exceptionnel. Euh, François Thibault, je ne sais pas si vous avez des questions. Peut-être pour rebondir ah, aux oui. questions qui nous sont posées par l'assistance, par est-ce que vous pouvez juste rappeler les, les signes d'alerte Quand est-ce qu'il faut suspecter une amylose Et la deuxième question qu'on avait également, c'était est-ce qu'il y a des pour rebondir un peu sur les deux questions, les deux présentations, c'est est-ce qu'il y a des scores disponibles online, des calculateurs automatiques est -ce il y a Alors oui, enfin, le, le, la notion de signe d'alerte, c'est un petit peu tout ce qui est euh, à la fois en, en, en ciblant la, le cœur et en ciblant les signes extracardiaques. Euh, c'est un petit peu tout ce qu'on a dit là, hein, c'est la, la présence d'altération euh, du strain ventriculaire gauche, c'est la présence de tous ces ratios euh, que, euh, que nous a présenté euh, docteur euh, Frey euh, tout à l'heure, euh, en, en, c'est la présence d'une valvulopathie aortique chez un sujet, un sujet âgé, c'est la discordance entre la fraction d'éjection ventriculaire gauche et l'importance de la paroi de, de l'hypertrophie ventriculaire gauche et aussi la présence de de signes extra-cardiaques et tout particulièrement la présence d'un syndrome canalaire, canal carpien, euh, canal cervical étroit, canal lombaire étroit. Et je suis à peu près sûr que j'en oublie parmi tous ces signes extra-cardiaques, parmi tous ces signes d'alerte, mais ça commence à être bien, euh, bien détaillé et je pense qu'on a des revues maintenant qui font le point sur tous ces signes d'alerte. Alors, est-ce qu'il existe des scores euh, ben, C'est ce, de ce sur quoi Antoine vient de travailler euh, déjà au niveau, au niveau des signes cardiaques. Il y a des scores, mais en effet, je n'ai pas la notion de, de score en ligne, en tout cas, où on pourrait rentrer les différents paramètres, et euh, avec euh, comme on peut avoir sur le risque score, par exemple, dans la, dans la CMH, avec le risque rythmique, mais je n'ai pas cette, cette notion, en tout cas. OK, ben merci à tout le monde. Je pense qu'il va être temps de conclure. Merci à, à Jocelyn et à Antoine pour les très belles présentations. Merci à François pour la modération, Thibault et, et Olivier pour l'organisation. Euh, prochaine réunion Bibiose le 9 février à 13h, donc euh, dans 15 jours, 13h, euh, 13h30 pour le, pour le début de la session, 13h30, 14h. Euh, bonne semaine à tout le monde d'ici là et à très bientôt. Au revoir. Merci.